Moi, je suis Lucien Rigaud, je suis assistant en droit constitutionnel à l'ULB et je réalise une thèse de doctorat sur la solidarité en Belgique entre territoires et entre individus. Il y a un essoufflement des institutions démocratiques, il y a un essoufflement euh, des partis politiques, un essoufflement du pouvoir exécutif, de, de, du pouvoir législatif. On a du mal à faire comprendre ce qui se passe euh, au sein des institutions à la population, euh, mais c est, c est, je dirais que c'est plus un problème en fait, éducatif. C'est un, la difficulté du système, deux, je crois qu'il n'y a, a pas assez d'efforts qui sont faits pour que, dès le secondaire, les, les, les individus, les étudiants puissent comprendre ah ben voilà euh, où se situe plus ou moins la gauche, quelles sont les priorités de la gauche, où se situe la droite, quelles sont les priorités de la droite, euh, quels sont les partis politiques qui participent au gouvernement, comment ça se passe. En fait, c'est la, la connaissance de ce système représentatif qui, je crois, fait aussi plus défaut. faut vraiment repenser le système, euh, de la représentativité, euh, de la confiance, de la communication, euh, des médias aussi, c'est très important, de l'éducation, donc c'est vraiment un, un tout. quoi. Il y a aussi des, des systèmes comme le, le, le RIC, donc le, le référendum d'initiative citoyenne, c'est aussi des, des systèmes qui peuvent être mis en place, notamment aussi grâce à internet, c'est plus simple, etc. Le problème, c'est qu'on a un système constitutionnel qui, euh, qui ne s'acclimate pas, qui n'est pas vraiment adapté pour les référendums. En vrai, le mieux, ce serait de pouvoir changer la constitution pour, par exemple, avoir des assemblées citoyennes, par exemple, tirées au sort. Mais il ne faut pas croire non plus que c'est l'apanage du grand succès et que les assemblées, les assemblées tirées au sort vont, vont tout améliorer. Et ça, c'est faux aussi. Euh, mais il y a aussi encore plein de balises à avoir, euh, à avoir en tête. Par exemple, en Suisse, ils ont aussi le RIC, le Référendum d'initiative citoyenne. Mais si vous regardez, en fait, les personnes qui votent, parfois, c'est 30% de l'électorat qui va voter. Alors oui, on donne la pouvoir aux citoyens, mais après, il faut qu'ils puissent se l'approprier et en faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un débat, il faut que les gens soient, euh, soient au courant de la problématique, qu'il y ait un, un, un large taux de participation. Et tout ça, euh, effectivement, c'est en fait à mettre en place et à réfléchir. Mais clairement, il y a des mécanismes qui doivent en fait venir non pas du haut vers le bas, mais qui doivent venir du bas pour essayer de changer euh, et faire en sorte que le, le citoyen participe plus via une démocratie directe. C'est un mélange des deux en fait. Je ne pense, pense pas que la démocratie directe euh, puisse résoudre tous les problèmes comme je ne pense pas que la démocratie représentative puisse aussi tous les résoudre. Je pense que c'est un mix des deux. C'est en fait où savoir mettre le curseur pour essayer d'avoir un, un, un bon mélange des deux. Euh, je pense qu'une démocratie directe, euh, uniquement direct, c'est impossible. Il y a des projets qui sont très techniques, il y a des projets qui prennent beaucoup de temps, il y a des projets qui demandent la négociation politique, c'est très compliqué. Enfin, normalement, parlementaire, pour moi, ça devrait être à temps plein. On ne peut pas demander à toutes les personnes habitant le pays de faire euh, la démocratie à temps plein. Donc ça, c'est plus compliqué. Mais sur certaines questions bien précises, là, effectivement, avoir recours au référendum d'initiative citoyenne, ça peut être très très intéressant. Là. C'est très important dans l'état fédéral d'avoir un lieu de rencontre, un lieu de participation, un lieu de concertation. Euh, mais elle n'empêche que d'à côté, d'avoir une troisième assemblée sur des questions par exemple plus éthiques ou sur d'autres questions euh, pour lesquelles les citoyens pourraient juger utile de recourir, le climat, comme, comme le climat par exemple, effectivement, Mais ben là on pourra avoir effectivement une assemblée citoyenne qui soit tirée au sort ou, ou, ou qui soit euh, hybride, des personnes tirées au sort, des personnes qui veulent participer, avec un système aussi... Euh, qui les rémunérerait aussi pour le travail qu'ils accomplissent. Donc oui, ça, je pense que ce sont des bonnes solutions. Mais j'aime pas en fait qu'on tire un trait directement sur le Sénat en disant on va remplacer le Sénat par une assemblée citoyenne euh, tirée au sort. Le Sénat est en fait ce lieu où on dit il n'y a pas francophone, il n'y a pas néerlandophone, il n'y a que des entités fédérées. Il y a Bruxelles, il y a la région flamande, il y a la communauté germanophone, il y a la communauté française, la région wallonne, etc. Et on se met ensemble autour de la table pour essayer de, de former une Belgique. Et ça, pour moi, c'est très important dans un lieu fédéral d'avoir un, un lieu de rencontre. Euh, donc moi, je pense vraiment que c'est une vraie fonction, mais que la démocratie directe doit exister via d'autres canaux et qu'on doit lui donner des canaux importants, pas juste euh, un miroir aux alouettes où, en fait, euh, on croit leur donner un pouvoir qui n'existe pas. Mais il faut vraiment effectivement qu'il y ait quelque chose de cohérent, qui soit mis en place et qui soit bien réfléchi et qui puisse réellement participer à la politique. Quoi.